Bonjour, je suis Eric Goldman d'LM Toolbox. Nous sommes le partenaire premier de GitLab en France. Si vous souhaitez obtenir une licence d'essai gratuite, ou mieux comprendre la tarification des éditions GitLab, ou si vous avez besoin d'un avis, veuillez cli cliquer sur le lien à la fin de cette vidéo, ou bien tout simplement nous envoyer un mail sur gitlab.fr almtoolbox.com GitLab 12.0 est récemment sorti et marque une étape clé dans la démarche de GitLab visant à intégrer une approche inclusive de DevSpot permettant à chacun de contribuer. Voyons les fonctionnalités offertes dans GitLab 12.0. Tout d'abord, le Visual Review. GitLab offre aux utilisateurs la possibilité de créer automatiquement des applications de révision pour chaque demande de fusion. Cela permet à quiconque de voir comment la conception ou luxe a été modifié. Dans GitLab 12.0, la possibilité de discuter de ces modifications est étendue en permettant d'insérer des outils de révision visuelle directement dans l'application de révision elle-même. Avec un petit extrait de code, les utilisateurs peuvent permettre aux concepteurs, aux chefs de produits et autres parties prenantes de fournir rapidement des informations en retour sur une demande de fusion sans quitter l'application. Les listes de dépendances du projet sont disponibles sur les éditions Ultimate et Gold. Vous pouvez désormais accéder facilement à la liste des dépendances d'un projet, parfois appelée comme nomenclature, dans le menu de gauche. La nomenclature indique les composants inclus dans votre projet et est souvent demandé par les équipes de sécurité et de conformité. En plus de pouvoir afficher le rapport, vous pouvez également exporter le rapport au format JSON. Restreindre l'accès par adresse IP disponible sur les éditions Ultimate et Gold. Les entreprises soucieuses de la conformité peuvent souhaiter empêcher le trafic provenant d'adresses IP externes d'accéder aux ressources de la société. Ceci est particulièrement utile pour les organisations utilisant des VPN car vous pouvez désormais empêcher le trafic venant de l'extérieur d'un sous-réseau spécifié d'accéder aux ressources d'un groupe dans l'interface utilisateur de GitLab. Intégration Git pour JupyterHub. Le déploiement de JupyterHub via l'intégration Kubernetes de GitLab offre un moyen de se familiariser avec les blocs-notes Jupyter qui peuvent parfois être utilisés pour créer et partager des documents contenant, contenant du, du code en direct, des visualisations et même des runbooks. Synchronisation des fichiers via Web Terminal disponible sur les éditions Ultimate et Google. Dans GitLab 12.0, les modifications apportées dans l'EDI Web seront désormais synchronisées avec le terminal Web. Les modifications apportées par l'utilisateur dans l'EDI Web peuvent maintenant être testées dans le terminal Web avant d'être validées dans le projet. Cette fonctionnalité aide également à réduire la barrière d'entrée pour les nouveaux contributeurs, car ils pourront visualiser, éditer et tester sans installer de dépendance locale pour un projet. Sequential Merge Train. Ceci est une nouvelle façon de garder votre master ou libérer les branches vertes fusionnées des trains. Les trains de fusion construisent sur des pipelines pour les requêtes de fusion résultat en vous permettant de mettre en file d'attente les pipelines en séquence. Telles sont les nouvelles fonctionnalités clés. Si vous souhaitez obtenir une licence d'essai gratuite ou mieux comprendre la tarification des éditions de GitLab, ou si vous avez besoin d'un devis, cliquez sur le lien ci-dessous dans cette vidéo, ou comme nous l'avons dit, envoyez-nous un mail sur gitlab.fr.com. Merci, à bientôt.